Les vacances, que c'est bien. La mer, le soleil, l'eau. Tout pour se reconnecter avec la nature. C'est pas beau tout ça bah Non mais mec, laisse tomber. Les vacances, c'est bien. Mais après, il va y avoir un événement qui va tout gâcher. Oui c'est quoi Bah, c'est la rentrée. Parce que oui, après les vacances. Il Et à la rentrée. Et en plus, à la rentrée, les profs ont la super idée de nous coller des tests de révision. Parce que oui, apparemment. Apparemment, apparemment, apparemment. On a révisé pendant toutes les vacances. Donc on a souvent de très bonnes notes. Amazing Perso, ma première note à ces tests, c'est 0 sur 20. Et hey, Thomas tu te souviens le test hier avec Madame Rutenberg et ben j'ai encore eu un sur 20. marrant mais oh t'arrêtes! ils prennent la rentrée comme euh une fête euh, un amusement c'est pas une fête ah, allez on va à l'école si si. les enfants ils aimeraient bien que ça se passe comme ça oh, Un ah ouais, t'as raison T'as du fric Ouais Ah ouais, bon, mais... Ah ouais, bah donc, euh, attends, ouais. Ça se passe euh, quasiment jamais comme ça. Même... Euh... Non, du coup, à la rentrée, il y a des gens qui essayent d'établir des techniques pour ne pas aller en cours. Donc Vu que je suis gentil, bah, je vais vous en dire une. La technique du malade imaginaire. Allez Piston, c'est l'heure d'aller en cours Oh non, je crois que je suis malade, je crois que j'ai attrapé un rhume mais faut pas trop exagérer, quand même. Allez, piston, ça a l'air d'aller en cours. Oh non, papa, je crois que j'ai été piqué par une mouche séchée. Je crois que j'ai le sida. Non, mais en fait, la rentrée, c'est pas si mal. Hein. On trouve euh, les amis. Les amis euh, Les sorties À 5h du mat' euh, Bah, je sais pas, moi, il y a la récré. Et il y a la rentrée des cours. Non, mais je... ouais, en fait, la rentrée, c'est nul. Ouais, c'est vrai pourri, là, et bah peut-être que la rentrée c'est nul Mais en tout cas Nous On fait la teuf Wouh Et si t'as aimé cette vidéo Abonne-toi à la chaîne YouTube Et rejoins notre page Facebook yeah